Mais ça m'a nous pas l'eau là <rire> ça Nous, tape cherché. Hein, nous commençons à jouer les Ancien président Joseph Michel Matéli, paniqué, il pas qu'arrêté dans le pays d'Haïti à cause, il pas senti en sécurité. Aïe, aïe, aïe, mon Dieu. Depuis le Canada a pris sanction contre lui, fait qu'on est le seul qui a gang dans le pays d'Haïti. Débacquait le samedi, à fait quinquin, président. Malgré président, il y sécurité légale, il y a légal, tout. Oh, oh. Mate li pas il en sécurité, peut pas ici, dans le pays d'Haïti. Information nous gagnée il t'a déjà quitté le pays, pour Panama. <laughs> ça passe passer comme ça Mateli pas en sécurité dans le pays d'Haïti. C'est ça. Là les ou non? On le détail. Ancien premier ministre Laurent Salvador la mort peuple haïtien li ba une preuve. Preuve côté que li était remettre la police 1000 yo Dossier Galiléo ça fait actualité depuis un bel bout de temps dans le pays d'Haïti et à cause de sanctions Canada prend compte ancien premier ministre et eh bien dossier ça retourne sous table encore eh et bien frères et sœurs bien aimés Laurent Lamotte la dossier au dehors et nous prenons le montrer une après l'autre selon diplomate OCC roule, yon ils ont dominiqué la mademoiselle et ces messieurs déclaré plus passe yon milliard de dollars investi dans secteur immobilier en république dominicaine à nèg secteur privé ensemble avec classe politique Haïtiya pendant dernier moment yo là à la traque pour la avec Haïti papa c'est vous pou est oui Mbral montre ou sa haïtien yo fè yon Dominique sou fontier an amèt la Rallé chaise ou chita confortablement, fou ko zami et fou pa rentre la ca ou c'est un plaisir. Tout tripotaille ça a bon timamite sans retirer et sans miti. Bonjour bonsoir tout le monde qui Encore l'autre fois m'a dit merci. Merci parce que vous avez confiance pour nous informer. Et merci pour la fidélité ou patience. Merci parce que vous like, Merci parce que vous abonnez. Et merci parce que vous partagez la vidéo. Ça fait nous plaisir. Encore une autre fois, si vous avez tombé sur la chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour, là, pour ne pas rater aucune vidéo. Pas nous avons ou fuku. présenté où chance y présenter un petit compte et compte ça qui c'était l'EMCITAM PIWO tandis que l'EMCAPEM PIBA. Merci à chaque fanatique qui te commente, réponse lancée. Chien. Un petit clic pour nouveau compte nous gagner. Oui. Maman m'soti l'autre bon. L'hypothèque yon malet mal pour moi. Tant que m'a retiré rad, c'est tant que m'a joine une belle rad de jour. Pas hésiter quitter élément réponse par là dans commenter à chaque grain fanatique, ça fait nous plaisir en pile en pile. Frère c'est bien aimé je comme te annoncé Joseph Michel Mateli paniqué dans la République pas yo. pas lé pas Joseph Michel Matéli, et formation nous geye, li dans la République. Mais, question qu'a pose, comment Matéli fait paniquer? Comment Matéli fait peur pays d'Haïti? Comment Matéli fait à trouver en sécurité dans le pays d'Haïti? Le, le, body mais, c'est bon, c'est légal. Après le pays Canada, fin y sanction contre ancien président. ancien président dit qu'il y a un dossier de drogue et non seulement ça tout qui a financé la dans le pays d'Haïti. Il pa y a un dossier qui n'est pas nouveau pour les haïtiens qui vivent dans le pays d'Haïti. Puisque il y a un dossier qui est l'ancien président. Et ce qui est écran, l'on où des bêtises, scène où elles finissent de le sous d'après les et puis elles pour faire déclaration, déclarations. Elles les des banques illégales, elles a ensemble. Elles sont l'argent pétro ki elles sont des déposées, elles sont Rappelez-nous dossier, ça. et qui et bien papa ici, décision sa, pays Canada prend contre l'ancien président, rapidement, dans samedi, il est prêt nan dans pays d'Haïti. Débarquer, débarquer dans pays d'Haïti, information nous gagne, il débarquent avec tout le sale bosse, des tiselles, etc. Neuf malades, matel, yap y a la la Kaili dans Pétionville. Eh bien, Rivelle, Rivelle, comme on connaît, c'est même coalition criminelle qui est dans le pays. Ya. Josué Pierre, lui, pour aller déléguer un groupe ISGPN, gardez-nous, pour aller sécuriser l'ancien président. Tandis que c'est même monde qui a parlé de insécurité Ou pas qu'il a parlé de l insécurité et puis l'ancien président, non le cité dans le dossier gang dans le pays d'Haïti, si Mounsa qui a financé gang, et puis là pour la police aller sécuriser ça la police en embaccordée, supposé, mettez tes citoyens, si là. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, Mateli dans pays d'Haïti. Mais je n'ai pas annoncé dans le micro, nous ne pas qui débarquait dans pays d'Haïti, son Mateli paniqué. Son Mateli qui pas normal. Son Mateli qui gondiarait 24 sous 24. Son Mateli qui n'a tête li sous son matelie qui pas ka fait 3 minutes à casser son entaille, parce que, moun ou qu'on la journée ou pas besoin chandel de chandelle pour pleurer la nuit. Matelie tape débarqué en côté pour matelie mrive même y va, mais mes jours derniers, m'en l'était fell, y content, y a fâché, et puis y a fâché. T'as plaisir papa ici. E et puis qu'on là après sanctions sa Canada finit contre l'ancien président pour la prendre souvent. Non, pays d'Aïti, il pas fait souffle. Et rivelle rivelle, mesdames, mademoiselles, c'est monsieur ça qui est étonnant, malgré quantité sécurité, malgré quantité de policiers, pas sécurité ou légale et illégale, ou pas qu'à mentionner un seul groupe. Nègre j'is nan dan, Sécurisez président peu pas ici. Information qui rive je nous sais que président pas senti en sécurité dans pays d'Haïti. Président pas senti en sécurité dans le pays d'Haïti. l'agé piel pour Panama. haïtien qui n'a pas Panama s'il vous plaît, ramasse nous. Haïtien qui n'a pas de si nous, N'importe côté, nous t'attendons de descends descend re les c'est Haïti d'elle pou le tourner c'est Haiti pou le tourner comment ma y pas ta senti en non comment ma y pas ka en sécurité dans pays d'Haïti ça passe. passé bon c'est nous mêmes qui créons ganyo c'est nous qui ba yo se bayo zam c'est nous qui financer yo c'est nous qui cap déstabiliser puis jodi aujourd'hui à pays pas en sécurité pour nous nous pas senti dans les amis. mais ça qui passe là ça qui passe là comment comment nous pas senti dans sécurité à monsieur Pour ce pays de saline de mourir qui étaient pour nous seulement et pour nous seulement de saline de mourir qui te, comment nous pas en sécurité là qui côté nous en sécurité s'il vous plaît vous ce nous, nous même qui a créé ici mes âmes déstabiliser toute la cette journée et puis nous pas en sécurité dans notre pays nous même j'en dernièrement m'était saisi madame John Joel Joseph qui pas expliqué. oh s'il vient dans pays d'Haïti da il pas en sécurité. comment pour madame John Joel Joseph pas en sécurité dans pays d'Haïti da ça passe qui fait pour madame si la pas en sécurité dans pays d'Haïti da Mon mari ou t'a dit gang yore, rejoind depuis yon policier arrêté un bandit photo get arrivé dans base bon même ou se maman base puis kounya la ou pas en sécurité dans pays d'Haïti da ou pas senti ou de sécurité dans le pays d'Haïti. Et Marie, ou qui te dit gang vous avez fait seul pour trouver le président, et kounya vous n'avez pas en sécurité. De même pour Matéli, financer gang, zam la police, bandit légal, et puis jounen ne dis ou que vous n'avez pas de sécurité. Non, non, non, non, non, non. Matéli, vous avez quitté le pays d'Haïti, chérie parce que le n'avez pas de de sécurité, pe païsien. Mais c'est quoi l'histoire? Donc, c'est là que vous bien toujours l'importance de cette pétition. Un... Parce que vous avez pas à la que vous avez déstabilisé pays, vous avez créé la ou vous fait tout ce malhonnête, net. Et puis avez jeudi, que vous avez dit que vous avez dit vous avez sécurité dans ou a pété courir, ou pour aller dans pays côté qui gagne sécurité monde qui gagne sécurité dans pays yo a Se travail yo te travail c'est sacrifice yo fait c'est bon politique yo mene pour yo gen sécurité la caillou donc si journée jodia ou capable lever pour aller mettre madame pour aller piti petite nou l'autre pays faut comprendre qui sacrifice citoyen pays a fait si que si yon te rete yon tap fè même somme avant finanse gang nan propre yon, déstabiliser krasse institution fè corruption, jounè jodia ou pas tap ge kote pou tal madame ou ak piti tout. Fon fè ne gyo tende la raison papa pa Parce que yon pa ka kriminel nan l'état. Fok yon compren si que. Ke... L'autre nation a passé tout le temps à prendre gibrette à voler l'argent. Je vous le dis, je vous levé madame, yo, a dis, petit, yo, al mette à l'étranger pou bon pour jouer bon jeu de santé, vous ne pas C'est pour ça, papa ici, il faut camper derrière pétition. Et pétition, c'est qui ça Expliquez-nous encore une autre fois. Parce que tant qu'on peut bien comprendre, c'est tant qu'on peut bien passer ce message-là avec lot. Ou même qui parti quitter le pays d'Haïti de depuis un bel bout de temps. Quitter ou quitter le pays d'Haïti, ou pas qu'à rentrer dans le pays, ou pas qu'à venir passer vacances, à cause Monsieur M. Sao, le dirigeant nous, il préféré entrer dans la gang, déstabiliser le pays. Baïti ti jen gasson galil. Ame ti dans gasson nan katsye populer yo. Si resou une lot. Parce que, fok yo kembe peyana yon instabilité Pour que drog yo ka e passer Et pendant yo a palo de insécurité drog yo a passe. Yo utiliser position officielle yo. Pendant, moun an ba yo fin vote yo. Donc, faut que vous comprenne, si madame ak petit monsieur sa, yo te nan pays d'Aïti, yo pas tap gangsterise pays ya, comme ça. Jamais. Faut que vous comprenne, si madame ak petit nez sa, yo t'en nan pays ya, tap l'hôpital. Madame Mateli nan pays d'Aïti, pou pas tagou l'hôpital, kap machina normal. Madame Mateli oui. Petit Mateli, oui, peut pas ici. Est-ce que vous comprenez ça, que vous là -haut? Si madame a petit annexe dans le pays d'Haïti, nous, nous avons sécurité. Comment faire pour ne pas sécurité Donc, monsieur vous yo poussé dans le Vous pays d'Haïti. 30 ans, 40 ans, ou pas qu'à retourner sur le territoire. Vous avez frappé pays ou? Yo fou courir ap kouri pou peyi ou. Depi yo di ou son tête fe mal, mais tandis que yo besoin l'argent transfert là. Jusqu'à présent, n'a pas qu'ajoute une explication sur le dossier de la prezent, 50 Et Et c'est pas $50, c'est 3$, oui on prend Parce que l'autre bon a touché. touche. dans le pays d'Haïti, yon retouche encore. Est-ce que vous et 3 dollars yo touché sous l'argent malgré quantité si comme ça yo wap voye nan pe ya, ou a voyé dans pays ou pas gain accès dans pays ici là non ou pas ka vinn non même descendou pas ka descendre pour passer yon vacances non yo camper loin voyez l'argent seulement Fok moun nan pays d'Aïti yon comprenne, si jounen e jodia, tète nou ap fan, si jounen e jodia, petit nou pa ka all'école, si jounen e jodia, nou pa gen route, nou pa gen courant. Si jounen e jodia, nou pa gen accès ensemble avec de l'eau potable, c'est parce que petit ak madame dirigeant nou yon pa nan pays d'Aïti. Parce que, le madame yon ak petit yon la, nan communauté ya ou à bataille pour petit pas ou jouen moussou l'éducation, et eh bien, faut que petit voisin en jouen. Faut moun qui habite dans commune nan jouen. Faut moun qui habite dans arrondissement en jouen. Faut moun qui habite dans département en Et faut que moun qui habite dans pays, jouen l'éducation. Yo, gen droit pour ça. Les devant la caille gen back up policier. Moun qui au voisinage ap jouen sécurité tout. Moun ki nan localité a abjouen sécurité. Moun ki nan section communale a abjouen sécurité. Moun ki nan commune a abjouen. Arrondissement a abjouen. Département a abjouen. Et tout pays a abjouen. Fok nou fè neg yo tande la raison pe pa isien. Chita krasé. Chita leve zam la police si me ba y gen gasson. Nou te kabayon yon lot direction date n'a parlé de pays pays pays pays. toi si c'est planté nous t'es rentré dans crâne jeune dans le aujourd'hui on tape un pays vête mais c'est parce que papa ici monde qui enlève dans tête pays c'est gang yoye si yo pas de gang franchement nous pas tape tout pépinier gang ça yo en dedans dans le pays d'haïti mais il a clair coude l'eau coquille dossier clair coude l'eau coquille papa ici l'a que bon pays ce football, yon mette en premier. Ou après, majorité ti jeunes, yon intéressé ensemble avec football. Parce que les dirigeants, yon a yo bataille pour que yon kimbe standard. Yon a bataille pour que les qui fait partie de la sélection nationale, là, pour yon prennent soin. Yo. Et les jeunes n'ont pas façon ils prennent soin. Les jeunes qui déjà passé, donc, lui-même l'a fait plus effort pour que les capables d'intégrer. Mais là, nos pays peuples haïtien, c'est gang qui n'a tête paysa ou capable de jour en jour n'avine de plus chef gang et puis qu'ils capvin plus criminel toujours puisque Pipitipirede lui même la dégagé pour le fond baga extraordinaire pour le font canage pour le tout monde devant derrière pour le montrer au comment le puissant pour le faire tête li pour le faire non le parler dans les médias pour le faire non le citer au niveau international peuple haïtien. Qu'on comprend le dossier, yo. Si c'est pas gang nous taguer dans tel pays, si c'est pas gang qui t'a passé monter descendre dans tel pays à peu près ici, journée jeudi à quoi même si nous voulait nous pas taguer toute gang ça au pays d'Haïti, c'est parce que ces gangs nous votent mettent dans tête pays. Oui, ça dirigeant yo, y c'est sa population à réfléter. Si cochon pas qu'on fait sangain ou j'en mettait en grain de joumou en bataille et puis elle donner le faire calbas jamais Si dirigeant tout touyer président si dirigeant nou yo n'ont drogue si dirigeant nou yo y utilise utilisé position pour faire vie Jacques Malonnet a corruption comment pour voulez pour pays ça pas gangstérisé parce que dirigeant ou yo pas honnête mais ça qui trice ça qui grave. Pendant yop déstabilisé, pendant yop banou problème, pendant yop kidnappé nous, pendant yop mange petit nous toute la sept journée, n'a pété courir, allez dans divers lot pays, n'a prend humiliation, tandis que nous gon pays. Pendant n'a courir, yop gon yon levè tout petit yon ak madame yon, yon al metel non pays qui sécurise, kote doua moun respecte, kote ge education, ge courant, ge route, kaye bien construit. Gue sécurité moun accès pour aller l'hôpital c'est nos pays konsa yo al yo pour yo prend soin pour yo pas stresser l'esprit yo en paix et tandis que nous-mêmes nous gon boire calé dans derrière nous matin midi soir nous gon stress matin midi soir nous gon insécurité matin midi soir nous gon plaines matin midi soir n'a vive nou misère matin midi soir et bien même pour yon à l'aise non non Papa Ici, jean l'habit dit, méchant yo pas supposé à l'aise. Faut que nous créions conditions pour nous bail méchant problème, pour nous résister ensemble avec elle jusqu'à ce que nous chassent, jusqu'à ce que nous éliminions tout sous territoire Papa des Salines, Jean des Salines de Dil, Et moun qui sorti en Afrique qui quitte Papa yon, yo même yon pas jouen en yon, li est oui, l'il la li après plus de 200 ans, papa nation a mouru. L'il est le li pour que les gens même, yo pas dans le pays d'Haïti pour vivre à l'aise. Pour yo fier. Pour yo capable de manger, pour yo capable de rester sur le territoire, normalement, on païsien. Faut nous parler ensemble avec vous pour mettre les parents en sécurité dans le pays d'Haïti. Hey! Non! Je dis nous pas ici qu'm sauté c'est pas à cause de ensemble de sanctions pays Canada les États-Unis prennent un série une série de politiciens dans pays c'est l'éclatement social là va faite m'a pose tête mon question c'est qui côté monsieur ça yo pral presque dans toute caraïbes là haïtien haïtiens koto couri m'a pas a passé mauvais moment quand t'es déposé pio c'est pour aïssi et yo. c'est pour y porter plainte pou c'est pour y faire dirigeant la paix ici ou son danger pour la sécurité ou son danger pour la paix ou son danger pour la stabilité ou pas supposer rester dans paix la. c'est pour tourner quand pou pour pouvoir pou ou pas qu'à marcher ensemble avec de yo senti pour pour sou le monde ou te chita. Ou gang les pays, c'est pour rester là-dedans. Ou te chita, ou baye jeune gassou ak jeune femme galil, c'est pour madame ou, c'est pour petit c'est pour mari ou, c'est pour toute génération ou te levé, ou al seren dans l'autre pays qui gèn sécurité, c'est se pour nous mander dans la pétition à peu pas ici, pour déporter moun pour yon dans le pays d'Haïti, pour yon comprendre. Ou pas ka juste seulement contenté ou, ak yo non ka plaider porter l'argent à ak yo femme ka plaider porter l'argent ou. tandis que a tout zak malhonnête pour faire l'argent ça c'est sous 100 chrétiens vivant faut payer pour ça Et nous-mêmes n'a bataille n'a fait toute ça pou pour faire criminel yo payer pour ça yo fè. Et mesdames mademoiselles et messieurs m'a clair ensemble avec vous moun sa yo yo pas supposé mourir vite non non mon cher, <laughs> si on mourit vite, yon a une chance. Méchants, si on pas de droit à l'aise. C'est à l'aise, on n'a pas de droit à l'aise. C'est pour yon prendre yon yon couille, on a demandé. C'est pour qu'on sous grand boulevard. Qui frappe par l'épée périra -pe, par l'épée. E Sauf faire c'est libre pour Pas de jouette dans ça. On pas supposé mourir rapide gon série de moun c'est chaque matin leve ou retirer tikal. Tikal, tikal wapwa. pour apprendre faire respecte respecter moun apprendre respecter chrétien vivant apprendre respecter tête en tant que autorité là que ki nan paya, pou qui pour fait ya. pays à pour connait qui ça pour le faire et c'est pas seulement politiciens ou non oligarque pu ou tout faut que nous traçons exemple sou yo Jean-Jovenel Moïse te dit, lè la jan gratte yo, pas pa dans manifestation kase brise déstabilise, les ti moun ki dans la rue. donc prenez ti moun sa yo, mette yo ou nan ouvelina, okipe yo. les la jan gratte yo, gapi qui ki a difficulté, même jan ou gen gros business, eh bien, monte yon association pour jen sa yo, pou yo kapapab jwen yon débouché tout. Et ça pour faire l'argent, pas kachita la, là, à financer instabilité, financer gang, fondera son exemple sur tout papa hum. ici. En tout cas, j'enque annoncé ou Mateli pas bon même. Mateli pété courir, pas qu'elle difficile. Non, pas de pas pour méchant yo Mateli. Autel d'où ça pas de pas pour les méchants, hein? Yo te d'où ça patron? Comment pour un père? Comment pour papa Nikiya? Elle <laughs> a traque pour la vie papa. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, ma fè ou koné, ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte, baye brev. Donc, depuis le Canada annoncé le prend sanction contre ancien premier ministre, la, dossier Milgalil PNHO, pas si fait actualité. Donc, sous compte Instagram, ancien premier ministre, les publier publié eh des documents yo. Dans le premier document, papa ici, gardez la ensemble avec écrit mes preuves pour commandes à réception 1000 Galilio par PNH dans l'année 2013. Pour les gens qui t'ont demandé me mieux mes preuves, comment réception 1000 galil que PNH la te recevoir en trois lots, 200, 500, 300. En 2013. Ma profite, rappelez-nous, Galilio, c'était pour payer, acheter, goûter, kont gang, ak bandi. C'est ça qui te permet nous craser gang. Donc, nous rappelez-nous, papa, ici, en 2013, donc, là que la motte premier ministre, un bel travail qui te fait, te des groupes qui n'a pas eu de problème à l'époque. Donc, jusqu'à présent, Brat même, même, est toujours en prison. Et au gain, son son la famille, dernièrement. autorité l'autorité de la République Dominicaine, en bas. Donc, jusqu'à présent, je suis capable de croire que elle est en prison parce que M. Sayo, dans lannée si c'est un gros kidnapping qui t'a fait. Donc, de problème c'est très bien à l'époque ma fée connaît c'était godson aurélux qui était dgpnh et vous rappelez vous, dans le jour passé vous, vous m'avez expliqué nous comment mario andré sol lui-même il a expliqué ancien dg godson aurélux t'es saboté travail que le fait pour lui faire fait matériel plaisir pour conserve le conserver le de job li. Parce que, dans moment, la police pas de machines, machines a machine. yo te kon pas de plak la police dans le commissariat. Et le responsable commissariat, même salé pour le faire, il prend le plak la, il fait en série de drogue Pour 2000 dollars haïtiens par soir. Donc, la la, l'ancienne d'EG, il prend la décision pour que il était capable de changer couleur de la plaque dans chaque département pour qu'il ait un contrôle dossier. Donc, là, que il vient de tomber, il vient de monter. C'est catastrophe, mais pas ici. Il fait qu'on ait le sabote du travail. Et lui-même, l'a expliqué qui est son son, la famille, la quantité crime crimes qu'il participait Et non seulement ça, tout. dossier, pile le la police, est a perdu. Et qu'on peut ça, on tête en tête une base qui est la base Galil, ensemble avec Kiko Saint-Rémi. Nous sommes kap, nou capables de rappeler nos dossiers ça. Et son son, la famille, c'est green vente. Joseph Michel Matéli, jean quemette Newton Saint-Just, t'as expliqué pendant le dernier moment. Mais ça qui est très, très important dans le dossier, la motte, la Papa ici, sous dossier Mil Galil, il y a que l'idée est 200, 500, 300. Donc, il y a là, chef de police, là a une bonne explication. Mais tout, pour qui ça, c'est journée aujourd'hui, la mort a mis tes preuves Pour qui ça, c'est les pieds qui prennent en pelle, les ça de Pour qui ça, depuis bien longtemps, il n'y pas déjà la gueule dossier ça qui ça depuis bien longtemps, li pa de lage dossier sa yo pou jan la pe le pays d'Haïti. Et faut que nous comprenne. les cas nous ces dirigeants nous non pays. Gon série des actions qui passé, gon série des crimes qui fait. Faut nous pas cacher pour l'autre vacabon. Nous pas ka kite yo, ap fè sa yo vle nan savan nan. Lorsqu'ils ou fait ça, yo vle, voulu, ils ont briser. Eh bien, là ont pour sanction sanction. avant tout. Ils ont dit on bagaille. avant tout. Parce que si pas de si tirans, pas sont pas voler. Pour qui ça c'est Kounia? Pour ça tombé. Pour qui ça c'est non-cité? C'est les pio. et ont fait ça. Ils ont fait ça. codes. Les ça. va ont fait ça. ça. ça. Mwen kwe ke ancien premier ministre, gon pile kose pou dire la République se en ce sens. Ou l'gon pile kose. E gon pile kose tout le ki kapab ede pays d'Aïti, soti nan salye la. E chan bagae la brale la, gon pile ne ki pral fè strok nan jou kap vini la. Se nous nou pral mouri. Pas la peine pou ap kache information. Pas la peine pou ap serre ou ap ti kache kache pou moun ou di. Kap diabolisé ou yo? Pour moun ou di? gens pour que yo déstabilisez, ou pour yo menon nos kont ou pour être même gens te fait jovenel Moïse. XPM. Même gens ont l'épreuve prouver ça. Yo mettait sous table la journée. Je a fait à bien bien avant, pas gens Yo là. Pour qui ça se coule ni à ensemble avec et dossier ou connaître de Vacaboya, puisque nous connaissons bel travail ou a été fait pendant que vous étiez Premier ministre. Sous dossier, des groupes gang qui ont des problèmes dans le pays, des détails qui ont la République, qui sont capables d'aider le pays à sortir dans l'insécurité que l'AP connaît aujourd'hui. Et dossier petro a des explications pour les solis. <coughs> à a traqué pour la Vécaïté. Paton se les pieds ou prendre en peles ça pour dénoncer l'ouga ou yo les ça pour montrer que ou c'est se sans des sen, non c'est des piliers ou victimes non pour tout camper pour dire mais ça qui passe. comme ou dit ou victime di et ou dit e ou pour di la justice c'est très très bien Paton se les dossiers arrivent en face où les demander explication mais pour qui sont pas jambaye explication détails des dossiers ça comme ça mais bien que ça touille net c'est que c'est ancien député à lui-même qui a fait conférence des à l'île disparaître tandis que la police pour l'arrêter là avec un arsenal on dirait c'est les rambo ensemble avec commando pour aller chercher madame yo bandi kidnappée à la traque pour la a été papa Mesdames, mademoiselle et messieurs insolite nous pour journée aujourd'hui on va vous montrer une vidéo ça a yo fait Dominicains. Dans wana monde, on a mis sou ce yo, a sous des barrières. Ils ont passé prise pour protester contre l'autorité dominicaine qui a déporté Haïtiens, qui a maltraité. Ils n'ont pas de problème ensemble avec la déportation, mais c'est façon yo ils ont façon yo ils ont maltraité les gens, qui n'a pas fait leur plaisir. Eh bien, frères et sœurs, bien aimés, pendant que Dominique la venu, il a filmé, il a fait cette vidéo. Pourquoi elle a pour le poste Regardez ça, Haïtien, vous faites. On regarde. Filme petit garçon, on a l'air. mhm mhm mhm la barrière <laughs> kou non, pas, violence. pas de violence, mes amis. On ne peut arriver jusque-là. Citoyens oh. ont perdu leur téléphone, oui. Ils ont râlé téléphone, mais ils ont perdu leur téléphone. Alors, traquer pour la vie qu'a été, papa. Mesdames, mademoiselle et messieurs, en parlant de la République dominicaine, majorité marchandise marchandises, banane. qui t'a sorti en République dominicaine pour rentrer dans le pays d'Haïti et bien m'a kache di ou, c'est militaire qui si a déchargé pe l'épée par ici, c'est un difficile, j'en qu'on a regardé vidéo ça là. Donc, banane ça, c'est en Haïti, si, ou ta rentré. Mais à cause, yo soude, yo soude barrière par ici, ou kad nasel, ou mare l'bien mare, et bien marchandise, ça yo pas capable de rentrer sous territoire, tout rete bloqué en République Dominicaine c'est <slices> bien parce que yomu n'pas kap appelé de acheter n'amo et puis pour apimer elle pour apshoot elle pour apfel tout ça pas montant tandis que il faut faire l'argent donc après action ça nous battons bravo pour mon noir n'amenent mais nous seulement ça tout ou même qui n'accepte ça lorsqu'on régime banan ne faut pas faire marche noir ensemble avec lui ou même qui gong régime banan moun qui bas côté ou il faut balier on patte et paye d'ici c'est pas banane li pas capable de faire banane. Pendant on a planté banane ou même qui gagne banane pas faire marcher noix ensemble avec elle. Pas rendre li difficile pour frère ou là. Partager ensemble avec elle. Ou gon pas de banane ou moun ki bon côté ou là fait le cadeau des trois graines là-dedans. C'est nous qui pou supporter l'autre pour que nous puissions jouer un respect. Oui, c'est nous qui pouvons supporter l'autre pour que nous puissions jouer un respect. Et c'est nous qui avons fait que l'autre nation a dit mon cher, résistance, nous avons gagné. gagner, façon, nous avons gagné essayer de en harmonie pour avoir nos réponses mon cher si nous continuons sous même ligne ça c'est nous même qui avons victimes c'est nous même qui avons c'est nous qui avons détruit c'est nous même qui avons fait Frère frères bien aimé, en parlant de république dominicaine n'a avons un message ça pour dirigeants pour ambassadeurs pour consulieux pile haïtien république dominicaine passeport expiré. Gampile qui gagne un papier, mais pour y aller renouveler papier, si là, c'est si un passeport. L'État haïtien est en pris. Font-ils l'évê piller ou non Dirigeant, font-ils l'évê piller ou non Parce que, mounio Bay fait passeport et on connaît sa passeport pour presque régler toute activité si tout l'est que ou pas dans pays ou en ce sens la pour moun sa yo yo joine et, et passeport yo en urgence yo joine passeport yo plus vite que possible moun n'a pas ka bay passeport et puis la prend 3 4 mois ça pas fait sens dirigeant faut supporter citoyen, faut battre ou même côté bon pas moun qui pas dans pays a créer condition côté pour yo pou vivre légal donc il y a peu pile citoyens qui en République Dominicaine qui habitent dans une localité qui est et San Marcos qui voyait message pour nous dans ce sens ça il y a plus passé trois mois depuis au bail fait passeport jusqu'à présent il y a pas joué de passeport ça vient fait que il a vivre dans maro il pas à l'aise et la caille pas bon là il a pour comment faire des goûts mes chers autorités s'il vous plaît Mesdames, mademoiselle et messieurs, je comme annoncé hier, et eh bien, il total de 1800 timoun déportés sans parents en République Dominicaine. Qui parfait fait sens parce que lors déporté timoun sa ou sans parents, qui côté où pour Qui ça au pral fait Et information qui arrive joint nous Mesdames, mademoiselles et messieurs, a un citoyen qui habitait en République Dominicaine, li fait nous connaît. Autorité Dominique ou passé passe une yon zon ki rele du berge dans zon sa yon ta environ 26 moun jusqu'à présent yon pa gen yon nouvel ti moun yon yon chèche ti moun sa yon yon pa debake ansam avec yon dans Jimani na dossier deportation sa l'état haïtien hmm. zomi dirijan yon ba yke ple pepa haïtien men monsieur tan pouri et sa kfe ma dit nous, pepa haïtien pétition ça nous tout doux pour partager pour nous jouer une nou solution parce que madame y habite yo, yo pas dans situation ça nous les que yo moun fin font ti moun et puis autorité dans l'autre pays parce que pas oublier pendant action ça yo a passé gon paquet de bonne mauvais gey gon paquet de bonne mauvais guion dans pays ici là yo Kap passé kap ramasser ti moun tout et pas oublier ge dossier trafic organ. Yot, yot, yot yot yot. An an Haiti, moun yo karete nan zone yo moun yo agent immigration tandis que c'est pas agent immigration yo est vrai même j'en pays d'Aïti, qu'une de moun ouais qui habillent en uniforme la police mais qui pas vrai la police donc moun yo fait est, environ 20 moun yo yo yo ensemble avec yo jusqu'à présent yo pas nouvel nouvelle moun yo et yo pas arrivé dans jimani ensemble avec yo. donc bataille pour que nous mande autorité pays internationaux déporter madame petite Mouché Marie, toute génération politicien qui a déstabilisé mon yo contre retourner dans pays d'Haïti parce que si vous êtes là petite peuple va gaye comme ça parce que si vous êtes là haïtien pas taper papier sous toute la terre ni comme ça c'est parce que nous quitter autour à l'aise dans la république n'a pété courir nous pas forcer auprès prendre responsabilité yo qui fait, yon ka jouen, a se tan pou yon nan gang pou ban nou problème. Jounè jodia, petit, haïtien, moun ka vive en République dominicaine, pas pa tap nan tout plein sa, pas se ramasse petit yon pa ka jouen ti moun yon, yon pa tap nan soufran sa, pas yon tap la kayo. A la traka la vi ka ite, papa. Preze so bien aimé bien vini haïti, République de coquilles, sel vole rete Selon diplomate dominicain qui se rosse, se ourie, Ramia, le fait qu'on ne peut pas ici, pe plus 1 milliard de dollars américains investis dans le secteur immobilier en République dominicaine par divers hommes d'affaires, ensemble avec les qui classe politique dans le pays d'Haïti pendant les dernières années. Est-ce que vous Pendant la caille, nous ne pouvons pas construire. Pendant la caille, yon pape pas, parce que il yon toujours bataille. moun ki qui dans quartier populaire, ils toujours été dans la Son mission, oui, mais si pour nous. Moun gens soleil, moun gens ravin, moun belle, moun gens son mission, oui, son machin oui, nous, nous, nous, pa nous, nous, ça. Son nous, nous, nous, nous, pour Quant de quantité la quantité qui investit dans secteur immobilier, dans construit bel appartement Airbnb, Vous pas fait le pays. si nous ne battons pas pour nous faire leçon, petit dans le pays d'Haïti. Vous pensez que nous sommes toujours Parce que son mission pour nous-mêmes, pour nous toujours être dans la misère, pour nous toujours être dans le grand goût, pour nous toujours être Son mission pour nous. Pour toujours nan fatra. Pour toujours négocier fatra. Mais nous ne pouvons pas négocier les qui sont bon. Donc, quand y a là, Autorité en République dominicaine qui prend la sanction tout, Nan jou Quand yo le qui vient investir la qui Il mm -hmm. <laughs> <Non? laughs> bah, y qui bon, a Oh yes. Bon, il oh y a des gens ne peuvent pas ici, ne pas comprendre. Et depuis, on regarde la vidéo ensemble. Allez, faut que tu voice, dis, voice. Ok, voice. Ok, me Ok, voice. Okay. Est-ce qu'on a juste qui côté corruption arrive Est-ce qu'on a juste qui boit corruption arrive On un petit peu de travail, ils vous petit peu de travail, ils un petit travail, un travail, travail, là font de J'aime toujours un médile. Haïti dictature, l'appel des Antilles. Haïti démocratie, la république des coquins, celle volée ou caprite qui vivra, verra, qui mourra, Moi je vous merci parce que vous avez suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. vraiment ou papa, manger. Parce que c'est les mêmes celle qui est capable de protéger ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir à tout le monde, pas Foucault. Bon mercredi, nous croisé tout le comme C'était pour une autre édition spéciale. Bisous, bisous, un love.